Salut, vidéo exceptionnelle qui va énoncer la récente mise à jour de Warframe, et si la vidéo est exceptionnelle, c'est qu'elle risque de sortir pour une fois dans les temps et pas tentant après la mise à jour. Attendez, je regarde un peu. Ouais, ok, 3 jours maximum, ok, c'est bon, ça va, j'ai 3 jours de retard. Bref Entrons dans le vif du sujet. Récemment, Warframe a introduit la quête pour crafter le Red Jack et empirer et les mesure qui va permettre d'utiliser ce vaisseau. Tout ça dans trois lieux différents. Pour le moment, on a Proxima de la Terre qui sera à votre première planète et les ennemis ont un faible niveau. On a aussi le niveau intermédiaire, Proxima de Saturne avec un niveau d'ennemis plus élevé. Et Proxima d'aval avec des ennemis de niveau très élevé. Toutes les missions sont des missions escarmouches, des exterminations en gros. Donc il faudra tuer des ennemis et des ennemis spéciaux tels que les transporteurs qui peuvent être contrôlés par le joueur. Et parfois même faire des missions comme par exemple inspecter un astéroïde et détruire des réacteurs ou voler les informations dans un vaisseau Chaque mission est une sorte d'open world Vaste comme je dit Et remplie d'objets à prendre pendant ou après que vous ayez complété votre mission Car oui, une fois la mission accomplie Tous les ennemis restants partiront Et vous pourrez vous balader afin de looter Durant la mission, votre Rejac essuiera des dégâts Ce qui l'endommagera Et à chaque fois, il faudra le réparer avec l'omni Présent dans vos consommables afin d'éviter l'échec de la mission En total, votre Rejac peut subir 4 types de dégâts il y a les fissures qui réduisent la vie max de votre redjack, qui est symbolisée par la coque du vaisseau, et si une fissure est trop importante, elle mettra en échec la mission si elle n'est pas traitée dans la minute qui suit son apparition. Il y a les dégâts de glace qui vous empêchent d'accéder à certaines parties du Jack et donc il faudra les enlever avec le menu. Le jack peut être en feu ce qui réduit petit à petit sa vie et si le ou les incendies ne sont pas traités à temps c'est l'échec de la mission. Il y a ensuite les dégâts électriques qui réduisent l'efficacité des boucliers du jack Ces dégâts ne mettront pas en péril directement la mission mais votre survivabilité avec le jack car oui vous aurez moins de boucliers et donc vous essuerez plus de dégâts. Enfin, ce n'est pas vraiment un type de dégâts, mais vous pouvez vous faire aborder par l'ennemi, ce qui déploiera une escouade voulant détruire le vaisseau de l'intérieur. Donc l'ennemi pourra faire des dégâts électriques au vaisseau, il pourra le brûler, il pourra aussi mettre des bombes à retardement, ce qui peut aussi conduire à l'échec de mission. Attention cependant, chaque type de réparation coûte en revolvite, c'est un matériau utilisé par l'omni afin de réparer le vaisseau, mais rechargeable dans la forge. La forge est la partie arrière du vaisseau qui réapprovisionne les différentes parties du vaisseau, notamment votre revolvite. L'utilisation de la forge n'est pas illimitée, il faut attendre un certain temps entre chaque utilisation et elle est limitée par son nombre de ressources. Les autres parties du vaisseau pouvant être réapprovisionnées sont L'énergie de votre vaisseau permettant d'utiliser des avions uniques Ce sont des modes installables dans votre vaisseau permettant de faire des dégâts, d'éteindre des incendies du vaisseau, etc. Ce sont des modes actifs car on peut les activer. Il existe aussi les modes passifs qui augmentent les stats du rédia comme la vie, l'armure, les dégâts autour de elle bouclier, bref. Attention, contrairement en mode classique, il existe pour un seul avionique différents types de statistiques et pour améliorer votre avionique vous avez deux manières de faire. Soit vous les améliorez directement dans l'onglet avionique avec des Dirac qui sont l'équivalent des coeurs de fusion et comme pour un mode classique, chaque avionique a un niveau max. Soit vous améliorez l'emplacement des avioniques qui boostent les stats de votre avionique toujours avec des diracs. Chaque emplacement a 3 niveaux. Chaque avenue consomme des capacités avenic. Et pour augmenter cette capacité, il va falloir crafter de meilleurs réacteurs changeables dans la partie composant d'autres redjack. On a ensuite les munitions secondaires dites calamités qui ne sont pas illimitées contrairement aux tourelles de votre vaisseau mais qui infligent beaucoup de dégâts. Enfin, il y a la charge du dôme qui est l'arme disponible dans la pièce principale. C'est un méga canon qui une fois chargé fait d'énormes dégâts. Mais pour y accéder, vous allez devoir dévorer le niveau 5 d'engagement. On va y revenir. Plus vous ferez de missions, plus vous gagnerez d'équipement pour améliorer votre vaisseau et de points d'ignorance afin d'améliorer votre efficacité à utiliser le Red Jack à votre avantage. En d'autres termes, ce sont des points pour améliorer votre arbre de compétences, Et cet arbre est divisé en 5 parties. On a tactique permettant d'améliorer l'utilisation du Jack, les avioniques et l'utilisation des Darkwing. On a pilotage permettant d'améliorer le pilotage du vaisseau quand on le pilote. On a engagement qui améliore votre capacité à attaquer avec le Jack. On a ingénierie qui permet d'améliorer l'utilisation de la forge ainsi que de l'omni durant les missions. Et on a commandement qui sera disponible dans de futures mises à jour. Chaque arme de compétence a 10 niveaux. Et en passant sur Saturne ou la voile, il vous faudra un niveau d'ignorance minimum pour accéder aux planètes. En effet, Satur demande à ce que vous ayez augmenté l'un de vos armes au niveau 3 et la voile en demande 7. Votre inhérence, c'est votre barre d'XP. A chaque fois que vous tuez un ennemi, vous gagnez des points d'inhérence. Le booster d'affinité marche avec inhérence. Chaque avenic et équipement du réjac peuvent appartenir à une maison. Ce qui leur permet d'avoir soit des bonus en plus pour les équipements, soit de meilleurs stats que ce soit pour les avenic et équipements. Et comme pour les avenic, un même équipement peut avoir différentes stats. Chaque planète permet de former des équipements pour le réjac, reconnaissable par l'équipement m qui va de 1 à 3 les MK3 étant les équipements les plus forts farmables uniquement sur la proxima de la voile les MK2 sont sur Saturne et les MK1 sont sur Terre l'avantage majeur par rapport aux équipements trouvables dans le jeu, c'est qu'un équipement étiqueté d'une maison donnera des stats bonus comme je l'ai dit mais en contrepartie ça coûte énormément de ressources pour les réparer car oui, à chaque fois que vous les obtenez, ils seront endommagés. A noter qu'on peut, avec 50 platines, effectuer une réparation instantanée et sans perdre de précieuses ressources, ce qui est un avantage car il est facile d'obtenir les 50 platines. De plus, il n'est pas nécessaire de crafter des MK2 ou des MK1 pour faire la mission. Donc, avec 250 platines minimum, vous pouvez vous stuffer rapidement. Autre particularité de cette mise à jour, c'est qu'elle a introduit de nouveaux types de dégâts pouvant produire différents effets de statut et ils sont au nombre de 7. On a dans un premier temps les dégâts particules qui augmentent les dégâts infligés aux ennemis. On a ensuite les dégâts balistiques qui réduisent les dégâts des ennemis et leur IM. Puis on a les dégâts à plasma qui réduisent l'armure et le bouclier des ennemis. On a les dégâts incendiaires qui sont l'équivalent du poison et qui infligent des dégâts directement à coque. On a les dégâts ioniques qui désactivent les commandes de vol des ennemis et donc ils ne peuvent plus contrôler leurs vaisseaux. Et on a enfin les dégâts de glace qui ralentissent les vaisseaux ennemis jusqu'à les stopper. Voilà, j'ai expliqué la mise à jour dans sa globalité. Maintenant, je vais vous proposer une astuce pour réussir les missions car la difficulté augmente drastiquement. Premièrement, les missions sont assez compliquées pour garder le Red Jack au maximum de sa vie, à cause de sa lenteur et du peu de dégâts que vous infligerez si vous n'êtes pas équipé. De ce fait, je vous conseille pour n'importe quel type de mission de vous mettre dans un astéroïde afin de réduire les angles d'attaque des ennemis et de vous protéger des transporteurs qui sont les ennemis qui vous infligera le plus de dégâts. Deuxièmement, Izzal peut attirer les ennemis dans les astéroïdes ou tout type de dégâts, ce qui les tue en un coup. Du coup... Je vous conseille de rester dans l'astéroïde pour vous protéger des ennemis et d'attirer les ennemis vers le décor pour les tuer. L'idéal est donc de jouer avec 3 Itzal et un Amesha afin d'avoir de la mana et de protéger les alliés tuant les ennemis avec l'Idzal. Et je vous conseille aussi de d'abord éliminer tous les transporteurs et tous les ennemis et ensuite faire les missions si vous en avez. Dernier point, à période régulière, un vaisseau sentiant apparaîtra dans une des missions de la Proxima du voile et restera pendant 30 minutes. On peut savoir quand est-ce qu'il apparaît soit en ayant cette petite icône qui apparaît sur la mission en question, soit en demandant au bot développé par Takis qui est un membre de notre clan et qui a fait un bot assez utilitaire et étant donné que c'est un pote, je me permets de lui faire un peu de pub même si son bot a plus de serveurs qu'on a, on a d'abonnés. Enfin bref, durant la mission, vous pourrez rentrer dans le vaisseau afin d'y tuer les sentients pour dropper les nouvelles parties de nouvelles armes Shedu introduites par la quête Hera qui vous donnera les schémas. Pour accéder à la quête, il vous faudra vous équiper de la 6 et détruire l'artefact présent à la fin du niveau. Voilà, vous voilà informé sur la nouvelle mise à jour et je n'ai pas évoqué les nombreux bugs que vous pourrez trouver. Mais bref, en espérant que vous aidera. À plus.